Et voilà, nous allons arrivés en Corse pour faire le GR20, et oui nous allons nous appeler le GR20, mais avant ça n'a pas été de tout repos ce petit voyage, il y a eu tout ça Donc voilà, on est parti pour faire 180 km avec Vincent, que vous allez voir durant tout ce petit voyage, comment tu le sens Mais large. <rire> <rire> large Mais tellement pas <rire> Bon en fait on va le faire en 5 jours, donc on va tripler toutes les étapes, normalement il faut faire ça en 16 jours, ils conseillent les gens en sérieux. Mais nous on va le faire en 5 jours, enfin du moins on va essayer, on vous propose de suivre toute notre aventure, ça va se dérouler en 5 vidéos, une étape par jour. Allez c'est parti Et voilà il est 5h 30 du matin, c'est parti pour le GR20, on est lundi et c'est notre toute première étape, pour l'instant tout va bien. Mais on est parti pour en chier parce que ça commence direct dans le dur. Allez go Et voilà le jour se lève, c'est un super panorama qui s'offre à nous mais en même temps un paysage un peu désolant parce qu'ici tout a cramé vous rappelle extrêmement de, de vigilance euh, quand vous prenez ces sentiers parce que ça va très très très très vite là il y a 1500 hectares qui ont cramé et les canadaires ont dû arroser pendant 4 jours c'est ce que nous disait le taxi hier donc c'est pas rien quand même et voilà premier sommet en 1h30 à peu près, donc ça fait à peu près 1000 de déplus. Enfin, premier saut, premier col. Et on en prend plein la gueule quand même. On mmh. est pas bien là, mon tatin mmh. <rire> On arrive au premier refuge en 3 heures, pile. Bon, ce refuge il a brûlé par contre, donc c'est euh, devenu ça maintenant la petite cabane. Allez, on va voir ce qu'il propose. Bon, c'est vraiment bien foutu en hein, fait. Petit vc de toilette de là il y a des douches. Vous voyez la petite tente qui se prévient Premier petit déjeuner, on se met quand même plutôt bien avec le petit café, la petite tartinette, le petit jus d'orange, la petite biscotte. On est pas mal. Bon on ouvre leur partie. depuis une demi-heure environ Et puis on stagne tout de suite de jolies joyeuseries quoi On est bien On est bien On est bien Bon on était prévenus mais Je m'attendais pas à ça Il y a vraiment beaucoup de monde C'est presque à la queue le le sur le Sur le sentier Et Comme nous on va plus vite Parce qu'on est plus léger hein. parce qu'on est meilleur Et ben fait que les gens sont obligés souvent de se pousser pour qu'on puisse passer. Mais c'est quand même super chouette. C'est oh. sec. Pente douce, t'inquiète. Technique un peu. Bon, c'est un peu dangereux, mais je filme parce que sinon, les gens ne croiront pas qu'on a fait ça. C'est un truc de malade, de débile. Débile Attends notre tour. Oh Putain Chute de pierre et voilà, un des petits kiffs de ce parcours, c'est quand tu vois le refuge, là il est juste en bas, et il est midi 20, j'avais dit qu'on arriverait à midi et demi, ha, le mec est bon Est-ce qu'on n'est pas bien là mon Tintin Si on est bien, on est bien, on est bien, on est, on on est, bien, est trop bien. bien mon Tintin. Ah oui, mais on fait le gervin Ah d'accord, bon, ouais. bon courage, Merci. Passer bah, pompons, les carillons, les portes sont ouvertes. Po po, po. Chut Chut Qu'est-ce que t'entends Rien Rien ah, du bien. Bon, ce qui fait un peu moins du bien C'est que là, là On va par là Je suis pas gros. Là je vois, où, euh... je vois pas où je vois pas où on verra bien, on avance et puis on suit, voilà et Puis on verra bien voilà. Alors attention On arrive au sommet Qu'est-ce qu'il y a derrière Pop, Ah c'est bon, putain ah. Allez maintenant que de descente et on arrive au refuge. Et voilà, une heure de descente pour rejoindre le refuge qui est juste en bas. Ce sera notre dodo pour la nuit. On est comment là On est bien, on est bien, on rentre. <rire> Moi j'ai quand même le goût de trop. Ouais, c'est un goût de reviens vite quand même. Ouais, enfin, pourtant j'irai bien là, là-bas, là, là, là, faire là, là. Bon voilà, nous voilà arrivés au, au refuge à Asco, on va passer la nuit ici, c'est tout confort, il y a la 4G, on peut payer par carte bancaire, on peut prendre à manger, le petit-déj, la douche, j'espère que la douche est chaude par contre. C'est une station de ski ici, je savais pas qu'il y avait, on pouvait faire du ski en course. Voilà, on apprend des choses. Bon, donc le petit drapeau flotte dans ma gueule et me fait chier. Bah, écoutez, nous on va aller faire tout ça. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, journée 1 terminée. A tchao les copains, bonne nuit, à demain.